Aujourd'hui je vous fais une vidéo dans laquelle je vais vous donner 13 techniques qui vont vous permettre d'arriver à faire des économies mais en réduisant notre impact sur l'environnement. les amis c'est Jérémy la chaîne c'est frugaliste si vous ne l'avez pas encore fait n'hésitez pas à aller sur le lien qui est ici et à télécharger le guide des meilleures techniques frugalistes que j'ai écrit et qui vous permet d'arriver à gagner de l'argent au quotidien c'est gratuit je vous le mets à disposition voilà je sais qu'on est en train de vivre tous des moments qui sont très très difficiles en ce moment ça va pas s'arranger et il est temps d'arriver à vraiment changer notre fusil d'épaule et de changer notre manière de consommer c'est ma manière à moi de vous aider n'hésitez pas allez y c'est gratuit c'est pour vous Rejoignez le mouvement maintenant si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant la cloche ici pour être tenu également au courant des nouvelles vidéos et des nouveaux contenus que je produis et à me laisser des pouces parce que vous le savez, ça m'encourage énormément et puis ça aide la vidéo à mieux apparaître sur YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous restez bien au chaud avec ceux que vous aimez et que vous prenez des nouvelles de vos proches. Si vous ne l'avez pas encore fait, appelez vos parents, vos grands-mères et les laissez pas tout seuls parce qu'ils sont dans la galère eux aussi. Quand on arrivera à sortir de cette crise, on ne pourra plus jamais vivre comme avant et c'est vrai qu'on s'en rend compte, il est vraiment temps d'arriver à changer nos approches et nos manières de consommer. Il est grand temps que chacun à notre niveau, s'inscrive dans une démarche qui soit vraiment éco-responsable et qui s'inscrive dans le développement durable pour arriver à envisager les choses sur le long terme. Les visions court-termistes, c'est fini. On peut plus, on est arrivé au bout. Et je crois que la crise qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est probablement le point final à toute cette surconsommation qu'on a vécue durant les dernières années. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis certain que mon dernier conseil va peut-être vous surprendre. la première manière de réduire votre impact sur l'environnement et d'arriver à faire des économies c'est simplement d'acheter des produits locaux et oui par vos achats par votre manière de consommer vous pouvez arriver à avoir un impact réel sur l'environnement il n'est pas question d'arrêter de se nourrir mais peut-être en réfléchissant un petit peu plus et en consommant des produits de saison et des produits locaux à ce moment là vous vous engagerez dans des systèmes de circuits courts qui vont favoriser en plus de ça l'économie locale et donc c'est un cercle vertueux si vous préférez. C'est bon pour tout le monde. En plus, bah, si vous choisissez des produits bio, c'est bon pour votre corps, en plus d'être bon peut-être pour votre porte-monnaie. Attention néanmoins parce qu'il y a certaines enseignes qui vont euh, augmenter les prix sous prétexte qu'il s'agit de produits bio ou de produits locaux. Donc attention, regardez bien où est-ce que vous achetez vos produits euh, le mieux. Parfois, c'est un petit peu l'ennemi du bien aussi. Une deuxième manière d'arriver à faire des économies tout en réduisant votre impact sur l'environnement, ce serait simplement bah, de prendre des douches plus que des bains ça peut sembler évident et je suis sûr qu'il y a déjà énormément de gens parmi vous qui prennent uniquement des douches et qui ne prennent plus de bain Bah oui mais bon vous savez il y en a encore beaucoup qui ont l'habitude de prendre un bain plutôt qu'une douche et c'est vrai que c'est pas désagréable de prendre un bain moi j'aime aussi prendre des bains mais peut-être pas tous les jours peut-être une fois par semaine à vous de voir essayez de trouver quelque chose qui soit adapté par rapport à ce que vous aimez par rapport à vos besoins parce qu'il n'est pas non plus question que vous souffriez d'un quelques manques en quelque sorte, mais peut-être si vous arriviez simplement à changer quelques petites habitudes comme ça, eh ben ça pourrait être bon pour vous et bon pour la planète, en plus d'être bon pour votre porte-monnaie. Numéro 3, essayez d'utiliser le moins possible votre véhicule. Eh ben, en ce moment, vous n'avez pas vraiment le choix puisqu'on est tous confinés chez nous, donc la voiture elle reste à la maison et forcément, d'une certaine façon, bah, vous allez faire des économies de carburant, ça c'est évident. Mais bon, vous savez, la situation qu'on est en train de vivre et qui est dramatique pour tout le monde, elle va pas durer éternellement. Dites-vous que quand tout cela sera terminé ben vous aurez également appris et vous aurez peut-être des nouveaux réflexes qui vous permettront d'arriver à faire des économies au quotidien numéro 4 si vous avez un jardin et ben faites un potager et oui ça c'est un bon moyen d'arriver à produire des bons légumes des produits que vous connaissez et qui vont vous faire du bien qui seront pleins de bons minéraux de bonnes vitamines pour votre corps et également ce sera très très bon pour votre porte-monnaie si vous êtes en appartement et ben il a quand même des possibilités vous pouvez vous renseigner sur les techniques de permaculture les techniques pour cultiver quelques fruits ou légumes ou des tomates en pot c'est possible et puis bah c'est intéressant aussi ça vous permettra d'avoir des bons produits à la maison numéro 5 si comme moi vous êtes un gros bouleur de café et eh ben n'hésitez pas à investir dans une petite cafetière vous savez ces cafetières à pompe ou les cafetières italiennes et eh ben c'est super parce que bah, ça consomme très peu d'énergie en fin de compte il vous suffit de chauffer de l'eau avec une bouilloire et puis bah comme ça vous aurez la capacité de vous faire du café sans avoir à acheter de filtre ou sans évidemment ces machines à capsules qui polluent énormément et puis qui coûtent super cher. En plus, ben, c'est vrai que le café, il n'est pas mauvais, mais bon, franchement, à la longue, moi, les expresso, j'aime bien boire autre chose aussi. Quoi. Donc, n'hésitez pas, revenez à des choses simples. Less is more. Je vous l'ai déjà dit, moins vous en avez, plus vous êtes libre, plus vous pouvez faire ce que vous voulez. Faites-vous à manger. Arrêtez d'acheter des choses toutes faites. Faites-vous à manger. Apprenez à cuisiner, même des choses toutes simples. Le soir, moi, par exemple, ben, je mange souvent de la salade. Bah, ma salade, j'achète de la salade euh, et puis bah, je coupe quelques légumes, concombre, tomate, etc. avec quelques oignons, je mélange tout ça. Je me fais une petite vinaigrette en mélangeant un petit peu de moutarde avec un petit peu d'huile et un petit peu de vinaigre balsamique. Et avec ça, je mélange, je rajoute un tout petit peu d'eau et hop, ça me fait une super salade, c'est formidable et j'adore ça. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Si moi j'arrive à le faire, eh ben, vous devez pouvoir y arriver aussi parce que croyez-moi, je ne suis pas un champion de cuisine, hein. vraiment. Numéro 7, buvez de l'eau du robinet. On a de la chance en france on a une eau du robinet qui est exceptionnelle qui est vraiment très très bonne la preuve c'est qu'on vend notre eau dans le monde entier euh, si vous avez un peu peur, bah, n'hésitez pas à utiliser une carafe filtrante ou éventuellement rajouter un système de filtre euh, sur le point où vous vous alimentez en eau. Ça, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Si vous trouvez que votre eau elle a un goût légèrement chloré, ce qui est possible, à ce moment-là, il vous suffit de la mettre dans une carafe et le goût va s'évaporer. Mais franchement, en général, à part quelques endroits, mais en France, on a une eau du robinet qui est excellente. Pensez aux quantités de plastique monstrueuses qui dans les océans, c'est colossal. On ne peut plus durer comme ça si vous avez une voiture et que vous êtes obligé d'utiliser votre voiture forcément je vous conseille vraiment de respecter les recommandations d'entretien une voiture qui est correctement entretenue c'est une voiture qui pollue moins qui consomme moins c'est bon pour votre porte-monnaie et c'est bon pour l'environnement Notre conseil pour la voiture relax apprenez à anticiper et soyez cool cool cool cool ça sert à rien d'appuyer sur le champignon parce que dans ces cas là vous consommez beaucoup de carburant et vous polluez et vous abîmez le véhicule c'est la totale donc plus vous êtes cool plus vous arrivez à anticiper à ce moment là moins vous arriverez à consommer d'essence en fin de compte et plus vous ferez d'économies de carburant et vu les prix des carburants c'est quand même quelque chose qui est pas négligeable quoi conseil numéro 10 apprenez à vous passer du superflu des choses, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet, de ce gadget est ce que ça va m'apporter de la joie est ce que j'en ai besoin est ce que je vais le conserver comment je vais l'utiliser est ce que je vais pouvoir éventuellement le revendre est ce que ça m'apportera encore du bonheur de la joie dans un an dans deux ans Essayez d'éviter au maximum les achats compulsifs pour ça une bonne technique notamment quand vous faites vos courses c'est d'anticiper au maximum et de faire des listes vous arriverez à faire des économies qui sont vraiment importantes et à ne pas acheter des choses inutiles qui ne vous apportent pas vraiment de bénéfices au quotidien si vous avez la chance de de prendre des vacances de temps en temps, alors essayez peut-être d'en prendre un petit peu moins d'en prendre plus longtemps si vous arriviez à concentrer tout ça et à partir un long moment quelque part et eh ben forcément vous réduiriez euh, votre déplacement vos déplacements et donc de cette manière vous réduiriez également euh, les coûts de transport essayez peut-être de voir avec votre employeur euh, si c'est possible alors je sais qu'en ce moment c'est bien c'est pas possible puisque de toute façon vous travaillez pas mais bon la situation qu'on est en train de vivre euh, j'espère qu'elle sera pas éternelle donc euh, bon bah, bah voilà quand tout ça ça se remettra un petit peu en ordre d'ici quelques mois n'hésitez pas à voir éventuellement avec votre employeur vous Essayez au maximum de mettre votre linge dehors pour qu'il sèche et oui si vous ne vous servez pas de votre sèche linge si vous arrivez à vous en passer et bien de la même manière que la vaisselle ça va être un appareil très énergivore très cher et très fragile en fin de compte dont vous pourriez arriver à complètement vous passer est ce que vous en avez vraiment besoin c'est ça la question qui vous vous posez faites votre vaisselle à la main et pourtant tel que vous me voyez je vous assure je déteste faire la vaisselle. C'est vraiment quelque chose dont j'ai horreur. Et ben bah, vous savez quoi J'ai pris l'habitude de me forcer et puis euh, de me passer du lave-vaisselle. Donc euh, bah voilà, je prends mon éponge, je rince mes assiettes et puis finalement euh, c'est très très vite réglé. À ce moment-là, bah forcément des économies d'énergie, des économies d'électricité, des économies d'eau et puis euh, des économies parce que vous n'avez pas acheté un appareil euh, qui pollue, qui prend de la place. En plus c'est gros une machine à laver. Euh, Laisse, cise mort. Hein, encore une fois, je vous le dis. Euh, moins on en a, plus on est libre. Ça aussi, c'est intéressant. Pensez-y et ça vous permettra de vraiment grandement réduire votre impact sur l'environnement. Essayez de faire du camping. Bah oui, le camping c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Vous êtes dans la nature, si vous avez des enfants, en plus pour eux c'est génial, c'est une super expérience d'apprendre à monter la tente, de se réveiller le matin avec des petits oiseaux, etc. Donc ça, c'est vraiment super. Attention, il y a camping et camping, hein, parce que vous savez, il y a ces campings un petit peu grosses machines qui louent des gros hommes où tout est vraiment en vous savez un peu à l'américaine c'est très très à la mode aujourd'hui moi je parle du camping un petit peu plus traditionnel dans lequel vous allez prendre votre tente et puis faire du vrai camping je veux pas dire sauvage parce que c'est pas très très autorisé en plus mais un petit peu plus proche de la nature un petit peu plus loin des grosses machines et essayer de retrouver les choses vraies essayer de vous reconnecter avec votre environnement en plus franchement un emplacement pour une tente pour la nuit c'est pas ce qui va vous ruiner hein. ma grand mère me dit. Et comment on faisait dans le temps quand on n'avait pas ça Eh bien, en fin de compte, c'est ça peut-être les questions qu'il va falloir se poser aujourd'hui. Comment faisaient nos anciens C'est peut-être ça, au fond, la leçon qu'il faudrait arriver à tirer, l'enseignement qu'il faudrait essayer à apprendre de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Comment faisaient nos anciens Peut-être en essayant de revenir à certaines de leurs pratiques, peut-être pas toutes, évidemment, je ne dis pas de revenir non plus à l'âge de pierre, mais peut-être en apprenant à nous passer de certaines choses, on pourrait essayer aussi de revenir à ce qui est essentiel, au fond, la vie, les moments les gens les expériences plutôt que d'essayer vouloir avoir plus plus plus pour avoir quoi à la fin vous ne vivrez pas deux fois et il n'y a pas de plan b il est temps de changer c'était Jérémy, cette chaîne s'appelle Frugalisme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des pouces, à me mettre un commentaire, je vous promets que j'y répondrai, et également à souscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour être tenu au courant des nouvelles vidéos en cliquant la cloche. N'hésitez pas non plus à télécharger votre exemplaire du guide des meilleures techniques frugalistes en cliquant sur le lien ici en dessous. Voilà, c'est disponible et c'est gratuit, j'insiste, c'est complètement gratuit, c'est pour vous, profitez-en, c'était Jérémy, cette chaîne s'appelle Frugalisme. Je vous dis à très bientôt, merci, portez-vous bien.